Alors, on commence par la carte de la créativité. La créativité, elle va nous parler justement d'une recréation, d'accord On parle bien, en effet, ici, de créer un nouveau code génétique. Bon. Alors, est-ce pour autant que le code... Si on change le code base de chacune des cellules, de chacun des chromosomes, est-ce qu'on change pour autant le code base, le code source de l'individu, son code éternel Bon. C'est un petit peu la question hein, qui se pose tout de même. Alors c'est associé à la carte être ensemble, l'échange, l'invitation, associé au papillon qui est la transformation d'une conscience, et la métamorphose de l'état d'esprit. Et puis on a encore la carte 36 du monde initiatique des nombres. Là, je l'ai utilisé pour une question pareille, puisque les cartes euh, du jeu de l'étoile et du chemin de lumière, ce sont des cartes d'énergie générale, elles ne donnent ni en bien ni en mal ce qui se passe. Hein. Il, est, il est fort conseillé d'utiliser son intuition pour comprendre le message qu'elle nous donne. Alors, suivant la question et l'ordre dans lequel elles apparaissent, bien Ici, 36, c'est laisse-toi conduire par l'amour inconditionnel et accueille ses merveilles. Alors là, je rejoins, et se rejoint, je trouve, le, le, le commentaire de cette dame, je trouve merveilleuse, un cœur merveilleux, dit mais euh, qui tu es <rire> Pour euh, oser juger, euh, tu n'es pas Dieu. Elle a absolument raison, et je ne juge pas d'ailleurs. C'est mon intuition hein, et l'ensemble de ce que j'ai appris qui me mène à parler comme je le fais. Alors évidemment, ça ne peut pas convenir à tout le monde, je le sais très bien. Et mon langage euh, et la compréhension que j'ai des choses n'est pas celle des autres. Donc voilà, on va mettre un petit peu plus de... Euh, on va étoffer un petit peu plus la réponse ici. Donc, on nous parle à l'amorce de ce tirage, de quelque chose qu'on qu'on qu'on recrée, une invitation à être ensemble, un changement d'état d'esprit à se laisser conduire par l'amour inconditionnel et accueille ses merveilles. Cette carte, elle nous annonce dès le départ, comme le dit cette dame dans ce commentaire, que c'est l'amour qui est le plus important. Et ma chère amie, oui, tu as raison, nous sommes absolument d'accord. Et les cartes ici, elles, elles, elles, elles, elles remettent ça. Euh, à l'amorce, à l'amorce même euh, de la réponse. Et puis on retrouvera ça aussi dans les cartes générales qui concernent l'ensemble du tirage. Tu vois que on a la reine du cœur caché, c'est-à-dire ici pour le jeu de lumière, le chemin de lumière. C'est euh, euh, ce qui est le plus ce qui compte le plus pour toi au fond de ton cœur vrai, authentique. C'est associé à la carte de l'amour toujours, partout, en tout et pour tout. Ça c'est la carte la plus forte du jeu. Elle part vraiment de l'amour total. On revient à cet amour inconditionnel et à toutes ces merveilles. Puis c'est associé à la carte 20, aux actions, pensées, paroles et choix implique une résonance c'est de ça aussi dont je parlais dans cette vidéo d'accord hein c'est euh, que tout dans l'univers fonctionne uniquement par un grâce à l'amour qui aimante d'accord qui permet de se rapprocher de ceux qui nous sont semblables ou correspondants voilà, ça c'est le deuxième élément c'est les correspondances à quoi penses-tu que tu vas correspondre si tu changes ton code ADN dans chacune de tes cellules, chacun de tes chromosomes hein Alors, ici, on te dit la capacité à reconnaître sa part de responsabilité. Là, c'est très très important, là, ce qui est dit là. C est, c est, ça va être le pivot de la lecture et de la compréhension, pour bien comprendre la subtilité de ce qui est dit. Parce que j'ai dit oui, tous ceux qui font ça, seront damnés. Bon, ben là, c'est vraiment un raccourci, c'est vrai, mais pour utiliser le langage populaire, les, euh, les imageries populaires, compréhensibles par tout le monde, pour faire comprendre euh, ce qui est en jeu, tout de même. Hein Après, chacun a son idée des enfers, si ça existe ou pas, euh, ce que c'est, mais on le connaît déjà sur Terre, l'enfer, d'accord Bon, voilà, tout ça est une question de compréhension, de bonne compréhension donc c'est pour ça, que je reviens là-dessus et c'est important, c'est vrai de détailler tout ça de mieux l'expliquer, de réexpliquer et s'il le faut, je reviendrai encore plus tard sur ces questions, on les redéveloppera encore plus encore encore plus en détail si ce n'est pas encore suffisamment compris. Et je peux très bien comprendre. C'est pour ça que je ne me gênerai pas pour y revenir et refaire encore cet effort, euh, autant que ce sera nécessaire pour faire comprendre toutes ces subtilités. Parce que c'est vrai que je n'ai pas été... Si, j'ai donné les clés de la subtilité, mais euh, c'était aussi euh, un langage utilisé pour... Euh, interpeller les consciences hein, parce qu'on était à un moment clé c'était il y a un peu plus d'un an il faut aussi se remettre dans le contexte c'est très important il s'agissait de sauver le maximum de gens et c'est encore le cas aujourd'hui hein, et tant que c'est pas terminé ce sera toujours le cas Alors, ici on nous dit et la capacité à reconnaître sa part de responsabilité est essentielle pour l'élévation l'édification et la libération de l'âme. Qu'est-ce que ça nous raconte C'est associé à l'amour et au désir profond. Ça te dit déjà une chose essentielle, c'est que si tu choisis de faire confiance à ces monstres qui te trompent depuis la naissance et, depuis, et qui nous trompent depuis des générations, si tu acceptes sciemment de faire chant en connaissance de cause, c'est bien ça que j'ai dit, il faut bien peser le moindre mot que j'ai mis dans cette vidéo. C'était les trois survivants, hein les trois vagues de survivants. Bon. Euh, et puis euh, j'étais en pleine canalisation, donc euh, j'ai vraiment donné des... des euh, direct avec la source. Hein. Moi je ne canalise pas avec un ange, un autre ou un archange, uniquement uniquement avec la source de toutes les bénédictions, dans la vérité, par la vérité, pour la vérité. Après, je comprends les choses à ma manière et j'utilise le langage qu'il m'est possible d'utiliser. Je ne sais pas si tu comprends. Voilà, c'est ça, chacun a son bagage de langage. Voilà. Alors, ici, on te dit quoi On te dit, et ça répète ce que je disais, que, alors, ici, on te parle d'un groupe, c'est-à-dire que... Euh, tous ceux qui font cela vont faire partie d'un groupe. Ce sera un groupe à part. Alors, euh, de toute façon, d'accord Tu comprends ça Ils ne correspondront plus à l'ADN euh, de base, au code de base. En tout cas, euh, dans leur chair. D'accord Alors, ça va entrer en conflit direct avec le code initial. Le code initial éternel. Le code divin. D'accord Donc, ici on te dit que si euh, tu reconnais ta part de responsabilité, si tu es conscient, eh bien l'amour, l'amour vrai, l'amour pur et tes désirs profonds peuvent devenir le maître, ils peuvent euh, contrôler tout ça. Mais qui en est capable au jour d'aujourd'hui Alors c'est ce que ma chaîne et mes partages s'évertuent de faire. Je suis pas la seule, ok Et puis chacun a ses informations. Moi j'ai les miennes, ok mes informations, elles sont pas euh, des informations colportées d'un tiers ou d'un autre, c'est toujours des informations directes, c'est tout l'intérêt de mon partage. Alors un témoignage, un autre témoignage, allez, vous abreuvez auprès de tous les témoignages que vous souhaitez, laissez-vous guider par votre âme, c'est ce qu'il y a le mieux, surtout par l'amour porté par votre âme, l'élan d'amour vrai, et petit à petit, faites-vous votre véritable idée, mais ça demande quand même un certain, euh, une certaine investissement personnel. Ça peut pas être à l'arrache pièce, d'accord Hein Ça demande du temps et, et, et, et d'entrer de, dans euh, les, les fines, les fines toutes fines arcanes de ce qui est et de comment ça fonctionne. Alors si tu en es encore à uniquement à, à lire les livres dits sacrés. Je t'invite. Ce n'est pas une prétention, c'est juste. Ce sont des faits. J'apporte des éléments différents parce que ce ne sont pas justement, je répète, des euh, éléments qui sont coportés de colportage, de colportage et puis de traduction, en traduction et puis de. On garde ça parce que ça ça arrange et puis on, on, on laisse ça parce que ça ça n'arrange pas. Moi je suis pas comme ça. Je te donne tout et si à un moment donné je me rends compte que euh, ce que j'ai dit n'était pas juste ou quoi que ce soit, eh ben on rectifie, tu vois. Il n'y a pas, il n'y a pas de, de, de, de, de comment dire, euh, d'égo, tu vois, dans tout ça. L'important, c'est la vérité, voilà, et, et d'aider, d'essayer d'aider au maximum et le maximum de personnes. Donc, ici, je, je vais euh, aller sur le deuxième groupe de cartes. On a la carte de l'impératrice d'eau. Elle nous parle des émotions intérieures, aussi de l'amour, mais pas que de l'amour de, de, de, de tout ce qui est émotionnel. D'accord Donc, euh, on peut jouer sur l'émotionnel aussi. Hein, et c'est ce qui se passe. On joue sur l'émotionnel de la peur. Et les médias qui sont à la main... Qui appartiennent à ces gens qui fabriquent et qui veulent nous faire prendre cette potion appartiennent aux médias donc les médias mais même en toute connaissance de cause ils sont comme toi et moi les gens euh, qui la plupart de ceux qui font passer les messages le font le font de tout bon cœur en pensant de toute bonne foi qu'ils disent la vérité eux aussi ils font confiance tu vois ce que je veux dire Le problème, c'est qu'ils vérifient pas par eux-mêmes. Ils prennent pas ce temps-là. Ils sont dans cet habitus de faire confiance à l'étiquette, à l'autorité. Mais l'autorité de quoi L'autorité qui est payée par des gens qui veulent gagner l'argent ou une autorité, l'autorité naturelle, qui est celle que tu reconnais parce que tu sais qu'un tel a ses compétences. Tu sais qu'il a ses compétences. D'accord ce n'est pas euh, « tu fais confiance à… à, à, à on te dit qu'il a ces compétences-là, alors tu fais confiance ». Non, c'est pas ça l'autorité. Tu vois que tout a été déplacé. Bon, on ne peut pas tous avoir euh, les compétences, c'est vrai, et c'est pour ça euh, qu'il est important de pouvoir faire confiance. Mais pour pouvoir faire confiance, il faut… Euh, comment dire euh, euh, montrer de blanche il faut prouver qu'on peut euh, qu'on est quelqu'un en qui on peut avoir confiance d'accord ça se donne pas comme ça la confiance ça se mérite ok et puis c'est pas les diplômes d'accord qui doivent euh, apporter ce côté méritant parce que tout a été dévié ça devrait mais ça ne l'est plus depuis très longtemps et on le sait on le sait vous le savez tous hein même ceux qui sont le plus pro euh, par rapport à tout ce qui se passe quoi qui sont à fond dans le mainstream et qui font ce qu'on leur dit de faire, on leur dirait « jette-toi l'eau parce que ça fait du bien à ton prochain », est-ce qu'ils ne le feraient pas Est-ce qu'ils ne le feraient pas Bon, alors tout ça, tu vois, ça joue justement sur l'amour. Hein. Alors ici, on a justement, on parlait de l'amour et des sentiments et de l'émotionnel. Eh bien, c'est associé à la carte du passage, de la fin et de la séparation. On te dit donc que ce groupe-là sera séparé des autres mais c'est associé à la providence, à la protection totale. Et encore à la à la, à la carte 100, qui te dit « L'expansion de la conscience, l'épanouissement de l'âme ». Ah Ça veut dire qu'il va y avoir, que c'est pas, ça veut dire en effet que ce n'est pas tout d'un bloc. Euh, ça veut dire qu'il va y avoir des subtilités, ça veut dire que tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne. Ça veut dire que ceux qui ne savent pas, ceux qui font ça, vraiment euh, par amour pur et désintéressé, à mon avis, ils seront sauvés. Pourquoi Eh bien parce que euh, c'est euh, toujours ça qui compte. Et je crois que j'avais justement donné dans cette vidéo euh, justement tout ce qui permettait de comprendre ce que je dis là maintenant. Bon, après, le, tout le monde n'a pas le bagage que j'ai pour comprendre ce que je voudrais dire hein, entre les mots et entre les lignes, etc. et, et les conséquences euh, directes de ce que je dis. Bon, Bref, donc ici avec la reine du cœur caché, ça veut dire que ce qui va compter, ce qui va compter in fine, c'est véritablement le cœur. Et ça je l'ai dit dans la vidéo, c'est le cœur, l'amour vrai, l'amour pur, d'accord Alors ceux qui font ça sans amour, ceux qui font ça par intérêt, par peur, ceux qui font ça pour ne pas perdre, ceux qui font ça parce qu'ils s'en foutent, parce qu'ils n'ont aucun lien avec le divin, avec la spiritualité, avec euh, le plus grand que lui, hein, euh, avec euh, lequel euh, ben, il est bien recommandé euh, de composer par amour dans l'amour et pour l'amour, pour le meilleur dans le meilleur, par le meilleur, et bien ceux-là, ils feront partie d'un autre groupe à part, parce qu'ils ont choisi d'être à part, c'est leur choix, tu vois, in fine, c'est beaucoup plus euh, l'amour vrai, Hein, l'amour pur et authentique du cœur, et l'innocence ou pas, l'innocence ou pas, et la reliance ou pas, qui va décider de là où tu vas, c'est toujours pareil finalement, qu'il y ait cette piquouse ou pas de piquouse, et quoi que ce soit qu'elle contienne ou pas, et quoi que ce soit qu'elle fasse au corps ou pas, c'est toujours la même chose qui joue, D'accord pour euh, notre euh, euh, correspondance, ce en quoi chacun d'entre nous, nous nous rendons compatibles. Et le temps d'incarnation sur cette Terre, c'est bien un temps par lequel on est amené à se rendre compte, à prendre conscience si on le souhaite, et donc à partir de là, à être capable de choisir à quoi on souhaite se mettre en correspondance moi je rencontre encore des gens qui me disent ah bah ben oui l'adrénochrome tous ces sacrifices, ces horreurs oh, on ne peut rien faire de toute façon voilà hein. enfin, ça a toujours existé ça existera toujours Bah, ben, ça m'interloque moi Désolée, <rire> moi qui suis active, d'accord, euh, c'est pas possible. Je peux, je, je peux, je sais que la plupart, euh, une grande majorité, sont, sont, sont dans cette optique-là, dans le fatalisme. On n'en serait pas là euh, si l'immense majorité, de... en tout cas, la masse critique d'entre nous <rire> n'était pas de ce côté-là de la barrière. Mais c'est terrible parce que euh, euh, c'est le fatalisme, c'est euh, accepter, c'est renoncer par acceptation. C'est absolument putride comme manière de se positionner, tu comprends bien Parce que c'est n'est pas un positionnement, c'est un non-positionnement. Eh bien, si c'est ça du fond de ton cœur et dans les actions que tu désires et que tu choisis d'épouser ici, maintenant, dans la matière, eh bien c'est forcément ce avec quoi tu, euh, de façon libre, euh, tu te rends compatible sur le plan de l'éternité et c'est euh, ce type de ligne de temps là que tu rejoindras donc hein. bon, ce qui compte, je le redis il faut dire tellement de choses il y a quand même tellement de choses à savoir c'est des petites choses simples mais voilà, si tu ne sais pas tout si tu ne peux pas tout mettre bout à bout évidemment, euh, ce que je te raconte euh, va danser un petit peu à cloche-pied surtout par rapport euh, aux idées générales euh, du New Age il n'y a pas que du mauvais, je l'ai toujours dit hein. mais sauf que ils en profitent pour, la plupart est juste, mais ils en profitent pour te glisser la petite chose que tu vas ignorer, l'air de rien, qui va détourner, utiliser la masse des cœurs alignés du New Age pour vous emmener dans un endroit qui n'a rien, rien à voir avec le meilleur du meilleur par le meilleur, d'accord Bon, je le redis à chaque fois, hein ok, donc méfiez-vous. Alors, quand on me traite de New Age, ah je ris bassement parce que c'est vraiment ne rien connaître, n'avoir rien compris à ce que je partage. Voilà. Parce que je suis totalement autonome, autant qu'on puisse l'être. D'accord Voilà. Alors, euh, et, je, et je me défends bien d'appartenir à quelque mouvement que ce soit, que ce soit religieux, sectaire, ou j'en sais quoi, rien, quoi que ce soit. Alors, ici on parle de l'épanouissement de l'âme et de l'être. On te dit que à la même échelle que ton âme est capable de te faire incarner le pire, parce que tu sais pas qu'elle existe, parce que tu sais pas t'aligner, parce que tu connais rien à propos du B.A.B.A. de ce que tu es, de comment ça fonctionne et du lien avec le grand tout, eh bien oui, ton âme, ça peut être la pire ennemie, parce qu'elle peut être... Euh, euh, euh, encombré de tas de fausses choses et de tas de traumatismes et si c'est pas nettoyé, quoi que ce soit que tu t'alignes dans le cœur pour vouloir, elle va constamment réémanter tout ce qui va te permettre de te rendre compte de tout ce qu'il faut que tu nettoies. Voilà, pour enfin pouvoir être allégée, libérée, transparente et devenir le saint Graal que tu es censé être propre et euh, opérationnel au maximum pour que tes alignements dans le cœur par le cœur pour le cœur s'incarnent sans la moindre euh, euh, comment dire euh, fréquence euh, qui va euh, l'induire euh, de façon lourde ou je sais pas quoi tu vois ou pire ou qu'est-ce ok donc c'est ce qu'on nous dit c'est que l'âme collective elle permet que ceci arrive parce que euh, euh, on en est arrivé à un point que ceci est possible d'arriver et que donc puisqu'on n'a pas nettoyé ce qui était possible d'arriver, ça arrive et que c'est l'occasion pour nous de nettoyer tout ça. D'accord C'est là parce que eh bien ça correspond à là où on en est, à l'état véritable de notre âme collective, hein et eh oui, donc euh, ça nous montre le chemin qu'on a à suivre pour le meilleur, d'accord En conscience, hein J'espère qu'on me comprend bien, parce que ça, ça peut être utilisé dans n'importe quel sens, ce que je veux dire, ok D'être réveillé, de comprendre ce qui se passe, de faire les bons choix, ok De se reprendre, d'arrêter de faire confiance euh, aux autorités, soi-disant, et de se renseigner. Va sur Odyssée, va sur bunker va sur d'autres plateformes alternatives qui se créent, où tous ceux qui ont encore les informations, si elles n'ont pas été censurées, effacées du net, peuvent encore t'être apportées pour que tu te fasses ta propre idée. Hein voilà. Bon. Alors, ensuite on a la carte troisième tirage de la relation charnelle avec l'écoute de l'âme la voix intérieure la connaissance de soi bah c'est ce dont je parlais anticiper et gratitude avec la carte de la fille et puis 17 l'édification de l'être la constante cosmique le verbe créateur la parole qui dénonce ce qui nuit dé, la défait et la parole qui exprime ce qui fait le bien l'amplifie d'accord donc la parole et les émotions sont au cœur de ce qui se passe, sont, on va dire, les deux piliers qui peuvent tout faire changer vers le meilleur. Et on finit par la sagesse des intentions. Donc ici, on te dit que ce qui compte avant tout, au-delà de tout, c'est toujours, toujours, toujours ton alignement. Ok quel est ton alignement Quels sont tes choix Quel est ton niveau de connaissance Ok Est-ce que tu te laisses embarquer ou est-ce que, euh, eh bien, tu mènes ta propre barque, hein, en tant qu'être complet et qui euh, prend en charge sa propre complétude et son propre épanouissement, son propre bonheur, son, sa propre bien-être, etc. Tu vois Enfin, un être adulte qui n'est plus un enfant. Euh, au cordon ombilical, <coughs> accroché pour tout, à tout moment, au cordon ombilical de l'État, des gouvernements, des autorités, pour comprendre, pour savoir, euh, pour penser, pour agir et décider. D'accord Ah oui Comme je le dis, je le répète, ça fait plusieurs dizaines d'années que nous sommes tous au courant que nous avons affaire à... Des, euh, des, des, des des autorités qui sont des criminels qui sont euh, des euh, des criminels des menteurs euh, ou toute la structure dans laquelle ils baignent euh, et elle-même baignée de, de, de compromis de toutes sortes juste pour sauver ses fesses et pour ceux qui croient arriver en, en politique dans ce milieu complètement euh, euh, pourri, pourri dans sa structure, dans son fonctionnement, dans son état d'esprit, ceux-là même qui voudraient faire le bien, qui n'ont même pas encore compris où est-ce qu'ils mettent les pieds, s'imaginent qu'ils vont pouvoir changer quoi que ce soit grâce aux élections et aux votes des uns et des autres se font complètement avoir parce qu'ils peuvent pas faire le moindre pas en avant face à ce monstre colossal où la plupart des parties se donnent la main dans cette même façon de faire, hein, derrière euh, derrière derrière le public, qui ne mène toujours qu'à une seule et même chose, sauver ses fesses, sauver ses fesses. Ah oui, mais c'est comme ça qu'on va avoir droit à ça. Comme ça, comme ça, comme ça, et de, et de sauver ses fesses en sauver ses fesses, eh bien tout simplement... On, euh, on, se, on, on se dénie, euh, on accepte de ne, de ne pas défendre certaines causes, on accepte d'en défendre d'autres qui sont contraires à notre éthique, etc. Donc, c'est la dissociation totale, c'est la déliquescence des forces, en fait. Hein c'est exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. Bon, Et puis la démocratie, ben, on a bien compris qu'étant donné euh, que l'argent est maître, hein, euh, et le pouvoir hein, de certains, euh, qui en sont totalement assoiffés, bah, ils sont nés là-dedans, donc qu'est-ce que tu veux Ils connaissent que ça, ils n'ont que cet état d'esprit, ils ne vont que dans ce sens-là. Et nous, comme on continue de les suivre, qu'est-ce que tu veux Comment veux-tu que les choses changent si on continue de les suivre On les suit, c'est nous qui leur donnons de l'argent, qui leur donnons tout leur pouvoir, qui acceptons ça. Et quoi, pourquoi parce qu'une masse d'entre nous pense que c'est la fatalité qui a rien d'autre à faire et que l'autre masse eh ben petit à petit eh ben ça fait déjà plus de 50 ans et plus et plus ça a toujours existé il y en a toujours qui vivaient autrement et qui montraient la voie aux autres seulement oui comme c'est pas la voie générale qui est induite alors c'est pas la plus facile évidemment et qu'est-ce que les uns et les autres choisissent eh ben la voie de la facilité eh oui, et pourtant cette voie de la facilité, ben c'est pas la voie de la facilité, ben, parce que tu, quand tu rentres dans ce moule hein, unique euh, à tous les sens du terme. Eh bien, forcément, eh ben ça te déforme, ça te contraint. Et forcément, petit à petit, ça te tue à petit feu tout ce que tu es à l'intérieur de vrai, de bon et de beau. Voilà. À force de t'adapter, de t'user un jeu qui n'est pas le tien et qui ne fait pas ni ton bonheur, ni ta santé, ni ton épanouissement personnel, ni celui de tes enfants et de ta famille, et de ceux que tu aimes. Ok Ben voilà Donc, il est temps de couper le cordon ombilical. D'accord et de se redresser sur ses pattes, et d'apprendre à tenir debout, seul, pas seul. Pour soi-même seul, d'accord Savoir s'autonomiser, c'est indispensable. Comment veux-tu aider les autres Comment veux-tu être main dans la main avec les autres si tu ne sais pas t'autonomiser toi-même Eh ben C'est comme un enfant, c'est comme à l'échelle d'un enfant. À un moment donné, il faut qu'il apprenne à marcher, et puis à parler, et puis à agir par lui-même. Eh bien, notre âme collective et tous ensemble, c'est ce que nous devons apprendre à faire. Et la plupart, ce que ne font pas. Parce qu'ils continuent à sucer et perpétuellement le même cordon ombilical et à ne pas le couper en pensant que ah maintenant on peut pas le couper hein parce que si on le coupe hein, alors il y a rien il y a rien c'est rien possible t'es à la rue tu peux rien faire <rire> mais non c'est pas vrai c'était vrai mais ça n'est plus vrai il y a énormément d'alternatives et il faut s'y mettre un peu de courage relever la tête que que diable bon alors troisième tirage avec donc l'édification de l'être, la constante cosmique et eh ben on te dit voilà la constante cosmique ben c'est l'amour vrai l'amour pur et tes vrais tables désirs et ton alignement et là les cartes qui accompagnent cette réponse et eh bien c'est la baleine la baleine c'est la carte qui réinitialise les codes originaux ok si tu réinitialises volontairement et que tu acceptes ça et eh ben tu iras dans le groupe et là où il doit aller, alors moi je ne sais pas, hein, je peux faire un tirage là-dessus si ça intéresse certains, mais j'avais dit que ça m'intéressait pas de savoir. C'est pour ça que j'ai parlé de damnation, etc. Parce que c'est le mot, euh, comment dire, euh, c'est le terme pour se faire comprendre, hein, pour tout le monde, par tout le monde. Bon, après, euh, <rire> ce n'est pas que je crois à la damnation, hein, mais je crois aux lignes de temps et je crois aux différentes dimensions et je crois qu'il y, y en a une infinité et que tous, eh bien parce qu'ils ne correspondent pas, chacun ira selon sa correspondance ok voilà donc il euh, n'y a rien pour moi à retirer de ce que j'ai dit, il y a juste des explications supplémentaires à donner pour réconforter les uns et les autres, pour ne pas tomber dans la caricature et pour bien comprendre les subtilités et comment elles fonctionnent. Parce que c'est tout de même ça qui compte le plus, c'est comprendre ces subtilités. Voilà. Alors, la carte de la baleine qui réinitialise tout et puis la carte des courants. Eh ben voilà, la carte des courants, elle te dit ceci. Ce que je répète et ce que je dis depuis le début, qui n'est pas contredit, qui est encore renforcé aujourd'hui. Euh, tout ce, je répète, qui... Euh, euh, ne euh, ne considère pas euh, la spiritualité, tous ceux qui ne se sentent pas liés au grand tout, qui ne le reconnaissent pas, qui ne reconnaissent pas le cœur vrai, tout cela iront dans un même groupe, ok Où il y aura même des différences peut-être des uns et des autres, c'est possible, voilà. Mais en tout cas, euh, ils n'iront pas euh, ils n'iront pas, ils ne feront pas partie de ce groupe que nous sommes censés former un maximum d'entre nous dans le meilleur, par le meilleur, pour le meilleur, dès maintenant et dès l'après, euh, dès notre décès, quoi, hein, dès le, dès la séparation, s'il y aura séparation avec le corps, parce que tout ça sont des questions encore qui restent euh, à à voir de plus près et à explorer parce que bah oui les merveilles de l'amour on est vraiment vraiment vraiment à un cap très très très particulier on est vraiment à la jonction de tout tout euh, toute une pléthore de cycles on arrive au bout d'un d'un énorme cycle, donc euh, oui, il peut se passer des choses qu'on ignore totalement, d'accord, dans tous les sens. Mais en tout cas, mais en tout cas, les grandes lignes générales de ce qu'il y a à comprendre et à savoir, elles, elles ne démordent pas. Donc ça se passera dans euh, et par, euh, euh, je veux dire, les les, les lignes les limites que j'ai données ici, par les indications que je donne, ok donc oui, il y aura des groupes différents, et tout le monde n'ira pas au même endroit, c'est une évidence. Et ça se passe en fonction du cœur vrai, de ton alignement, et du cœur pur. Voilà. Donc les innocents, ils seront sauvés, je l'ai toujours dit. <coughs> D'accord Ce n'est que ceux qui euh, s'alignent hein, volontairement, consciemment, à ce changement d'ADN, qui feront partie de ce groupe qui, euh, eh bien, sera séparé de la Providence. Parce que c'est ça aussi qu'il faut lire. Il y en a qui resteront attachés à la Providence, grâce à ce que je viens de dire, et d'autres qui en seront totalement détachés. Mais parce que c'est leur vœu profond. Parce qu'ils ne reconnaissent pas ce lien. Voilà. Donc, euh, à partir de là, moi j'appelle ça une damnation. Qu'est-ce que tu veux dire Tu connais un autre mot pour parler de ça Bon, ben voilà. Donc, euh, voilà, je, je... Encore une fois, ben... Euh... Là, il euh, n'y a rien à retirer, il n'y a pas une virgule à retirer à ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo. Voilà, que, que Dieu ne plaise. <rire> Gros bisous à tous, et j'espère que, que ce serait un peu plus facile à comprendre. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je ferai euh, d'autres explications pour développer euh, de façon à ce que ça devienne vraiment clair pour tout le monde. Un gros, gros bisou. Je vous aime fort. Je vais vous faire un gros hug d'amour à chacun, chacun. Et partout, partout, partout. Et dans toute, euh, partout, dans toute notre âme collective, à chacun. Voilà, voilà. Pas de mauvais esprit. Oh, mais c'est moi qui l'ai, c'est moi qui le dis. Oui, oui, bon, euh, désolé, voilà. Gros bisous gros bisou, gros bisous Prenez bien soin de vous. À tout bientôt.